bien les derniers, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie De personne, parce que je n'ai pas D'amis aujourd'hui, les amis, on est sur KFAction, Le meilleur serveur PVP-Faction Du moment, comme vous êtes au courant, les amis, il est Encore à 300 et 400 joueurs C'est un truc de malade, les amis, il est toujours full Presque, et ça, c'est vraiment grâce à vous Donc aujourd'hui, on est vendredi après-midi, les amis Full à 400 connectés, ça fait juste Extrêmement plaisir, pas beaucoup de lag Il y a juste quelques petits trucs que j'ai remarqué En faisant euh, du PVP, je vais vous expliquer Ça maintenant, donc en fait, euh, depuis que je suis mon compte en fait, j'ai joué un peu hier. J'ai eu un stuff contre Iceos, parce il est vraiment nul, donc je l'ai tué et j'ai eu son stuff. Ensuite, en ayant son stuff, j'ai fait la séquence qui suit. Donc, j'ai été aidé un abonné fidèle dans une dans une trappe. Mais j'ai découvert aussi certains trucs. En combat, on pouvait avoir accès. On n'avait pas accès au kit. On n'avait pas accès au F Create. On n'avait pas accès à plein d'autres trucs. Donc, de mourir pardon. Donc, je les ai rajoutés sur les serveurs. Alors, comme ça, en jouant, ça va me permettre de découvrir certains trucs, les amis, certains bugs peut-être, et pouvoir les rajouter sur le serveur pour que ça soit vraiment 100%. J'ai aussi remarqué que le pépé était un peu chelou. Donc, vous allez un peu le remarquer, il y a un coup sur deux qui se prend. Euh, ça, je sais vraiment pas pourquoi que c'est comme ça. Je vais vraiment faire de mon possible pour régler ça le plus rapidement possible. Mais... Euh... Vraiment, vraiment, vraiment euh, désagréable ceci. Donc voilà, vraiment désolé pour ça. Je vais essayer de faire mon possible pour qu'on puisse fixer ça. Et puis euh, et puis voilà. Je voulais juste vous dire aussi le dernier petit rappel que la, euh, les trucs recrutement guide sont euh, on encore. Parce que vu que les cours ont recommencé, on recherche environ 5 à 10 guides. Et puis donc voilà, si vous êtes intéressé à passer euh, guide sur le serveur, vous pouvez faire votre candidature sur le forum. Ensuite, euh, la vidéo. Euh, ma mère m'a dû interrompu à la fin. C'est <rire> pas tellement grave. Mais, euh, en gros, ouais, euh, j'étais en train de sauver un abonné d'une de, de trappe. Donc, il avait active... Ah, oh, je sais plus, il est connecté. Il était dans une trappe, il s'était fait trappe, euh, vu trappe. La... Je l'ai vu se faire trappe. Et donc, j'ai décidé d'aller lui donner un coup de main pour le sortir de là. Et il a réussi à sortir comme un grand. Et moi aussi, j'ai réussi à sortir. Donc, la faction de potions de il ne se sont faites aucune... Euh, aucune armor. Donc, c'était faction... cette faction-ci. La Skeru. Donc, qui était deux. C'était lui et lui, les deux là. Donc, euh, Easy... Back trap les amis Donc c'est ça la vidéo d'aujourd'hui J'espère qu'elle va vous faire plaisir Si c'est le cas, laissez un pouce bleu Puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode Allez, salut Oh shit, en fait, juste là, il y a du PVP les amis Donc euh, on va euh, participer à ce PVP Et le gars, il, il attrape le gars Ok, attends Je pense qu'on peut sortir le gars de là On va sortir le gars de là Attendez Kit pillage Ok, ok, nickel Ok Donc, euh, ok, qu'est-ce que ça a de l'air ici, ok, il a fait une, vraiment une trappe de fils de pute, mais bon, si on fait ça, ouf, ça a presque marché, ok, voilà, donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que le gars il fasse, ok, on va refaire la même chose, ok, on continue à avancer, on fait des progrès, les amis, on fait des progrès, Ok, euh... C'est quoi son pseudo lui? Fuck. Je vais essayer, essayer une autre fois. Ah, c'est qu'il y a de l'eau en bas, gros. Fuck. Oh my god, oh my god, oh my god. Je sais pas comment on peut sortir le gars là. Je le connais même pas, hein. c'est pas mon ami ou quoi, les amis. Je fais juste. Ah, oh, je pars que le Ok, attends, euh, là, j'ai fait un trou ici, faudrait qu'il essaye de perler ici, gros. C'est quoi son pseudo? Message acte spam perle ici. Ah oh fuck, c'est un, un fils de pute, F ennemi. De heal, oh my god, je suis un ninja, gros. Oh shit, on est mal barré, mais non, ça va, ça va, ça va. On est bien barré en fait. J'aime bien, je, on est bien barré. Fuck. Ok, on est mal, vraiment mal barré, mais c'est pas grave. Ok, je vais donner des perles à lui. Tiens. Allez, sort de, de là! Ok, il va vraiment m'énerver. J'essaie de sortir un abonné, mais il veut pas. Ah, oh, shit, il est retourné, il est tombé avec. Calice. Ok les amis, je vais devoir risquer mon full P4 pour aller aider cet abonné. J'ai pas le choix les amis. Si je laisse tomber, c'est cruel de ma part. Ok, On va prendre la potion de force 2. Puis on va y aller les amis. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. On va, on va être avec lui. Let's go. Là on peut fight. Ah oh, shit, j'ai pas de speed. Je me demandais pourquoi je, je courais pas vite. Allez, allez, allez, il est fucking lourd, lui. Fucking lourd, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, oh, il a plein de pompiers. Enculé, il y a le PVP qui lag un peu. Wopolite. Easy. Oups. Oups. Oups. Oups. Oups. Ok, attendez. Oh, tabarnak. Pourquoi je bug? Ah, oh, à cause des tables de craft. On, à cause des tables d'enchant, on peut pas. Ça tape un fois sur deux. Fuck. C'est embêtant ça. Ah non, c'est quand il, il perle. Ok, je sais comment qu'on va fixer ça. A chaque fois qu'il perle en fait, on est intouchable pendant genre quelques secondes ou quelque chose comme ça. Donc ok, ça, ça va être fixe. Ok. Moi je peux sortir. Easy d'ici, regardez. C'est super simple. On a réussi à Tac, tac, tac, tac, tac. Et là, quand on est en haut là, on fait... Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Voilà, c'est bon. Normalement, on a sorti. Voilà, easy. Ah oh non. Ah oh non. On n'est pas on est pas sorti. Merde. Bon, on va faire lui alors. Est-ce que le tabou, il réussi à s'enfuir au moins Je pense que j'ai eu les l'EU, là. Je suis pas sûr. Pas 100% sûr. Oh shit, il essaie de mettre un faux sur moi. Les petits enculé. Please, please, please! Ah, faut espérer qu'il y en a une qui tombe, please. Sinon, je peux encore faire mon kit pierre. mon kit... Euh... Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, non, non, non, oh. Il y en a aucune qui est tombé à l'intérieur. Kit explorateur. Ok, let's go, on a eu les deux stacks de pierre là, let's go, on a pas besoin d'épée de toute façon Attendez, let's go, let's go mes amis de on l'a, on l'a, on l'a Oh mes amis de on l'a pas je crois pas Oui, non Ok c'est bon les amis, non, oui c'est bon les amis, Oh. enfin on a réussi à sortir les amis Whoop Whoop là mes amis de l'internet, ouap mes amis de l'internet. Bon, ouais mon ami, c'est bon mes amis de l'internet, on a réussi à sortir. Faut juste que notre perle on maintenant. Yes, on est sorti puis en plus on a libéré un abonné. Oh my god, en plus il y a ma mère qui est venue nous voir. Oh my god les amis, je suis trop fort, je suis le meilleur joueur PvP faction du monde. Allez salut.